parti! Un kick! Des petits câbles. Des petits câbles! C'est assez brutal en fait. Tu te calmes, mini brut de S. Et avec la résonance. Oh la vache! Eh hey, Jean-Michel! C'est bien, c'est un truc de feignasse ça. Ouais, pas besoin de tourner les boutons. Elle est pas belle la vie? du cirque La Boîte Noire du Musicien Des fauves, des girafes, des mini-brutes de S C'est un vrai cirque cette boîte noire du musicien. Quand je vous dis que c'est le cirque ici. Voici le mini-brute de S. Qu'est-ce que c'est C'est un synthétiseur qui est doté d'un séquenceur. Et à l'intérieur d'ailleurs, on va retrouver la technologie du Beatstep Pro euh, qui est déjà un autre appareil d'Arturia que vous connaissez sans doute très bien déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce synthé On va avoir deux VCO. Il euh, y a le premier VCO qui dispose de pas mal de formes d'ondes. On a une forme d'onde d'anti, carré, triangle, et puis on a du bruit ici. Oh, J'adore On peut aussi faire entrer un signal externe qu'on pourra traiter sur le filtre, euh, ce qui est intéressant quand vous avez des signaux externes à traiter. On a, nouveauté du Mini Brut 2S, un VCO2, donc on peut aussi à servir au VCO1, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir monter le VCO1 et le VCO2, et les, et les tuner de manière indépendante, par exemple si je veux deux formes d'ondes de type dansee, je vais là, c'est cool, et puis ensuite je peux également utiliser euh, des nouvelles fonctionnalités du, du VCO1, alors par exemple sur les différentes formes d'ondes qu'on a ici, on va trouver sur la dansee un ultra c'est de l'anglais, je t'expliquerai, alors ultra -saut qui est par défaut, vous voyez les petits trucs en bleu là euh, où il y a écrit des trucs en bleu entre parenthèses, ça veut dire que par défaut c'est associé euh, au paramètre qui est noté entre parenthèses. Là c'est LFO2. Donc si je vais sur le LFO2, je vais pouvoir doser la quantité de ultra -saut par le LFO2. Là je peux régler une forme d'onde à ma guise. Vous voyez que là si je monte la rate… Ça donne ce son particulier. Ensuite, si je vais sur la forme d'onde carré, on va retrouver de la largeur d'impulsion. Ça, c'est assez classique. Ah, c'est beau. Et puis, on peut surtout euh, l'automatiser avec le LFO1 ici. Vous voyez, j'ai plus besoin de tourner le bouton. C'est bien, c'est un truc de feignasse. Ouais, pas besoin de tourner les boutons. C'est cool. Ok. Et puis, le dernier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est que sur euh, la forme d'onde triangle, quand on la monte ici, on a le Metalizer qui est là. C'est un effet qui est très particulier, qui a été revu à l'occasion du redesign du nouveau Mini Brut 2S pour sonner un peu plus musical, peut-être un tout petit peu moins agressif, mais beaucoup plus rond et vraiment sonner très très bien. On peut lui donner plusieurs couleurs en tournant le bouton Metal Mode qui est ici. Alors évidemment, ce qui est cool, c'est qu'on a le séquenceur. Et du coup, quand on va démarrer le séquenceur, on a plusieurs patterns qui sont disponibles. On a quatre banques. Quand on clique sur load, on peut aller de la banque A à la banque D. Et puis ensuite, par banque, on a nos patterns qui sont ici. Donc, il suffit d'aller faire load, choisir une banque. Ici, A01, play. Puis là, je peux faire mon son. Utiliser le filtre analogique. Ils mettent un petit peu d'enveloppe de filtre. Résonance. Le filtre est multimode. Je vais pouvoir utiliser différents modes, comme par exemple du passe bas, du passe bande, du passe haut, du filtre à rejet, du notch. Oh la vache Eh hey Jean-Michel Ah Voilà, nos chers abonnés viennent de perdre 90% de leur audition. Désolé les gars <rire> En même temps, regarde, Beethoven était sourd, on s'en fiche. Ok. Ah <rire> tu te calmes Tu te calmes, mini-brute de S Bon mais vous allez me dire, c'est marrant ce synthé qui a une forme de boîte à rythme, mais. J'ai un petit truc pour vous juste après, donc restez bien concentrés. Alors, un truc très intéressant des mini brutes c'est le fameux Brut Factor qui est là. C'est une réinjection de la sortie dans l'entrée pour simuler un effet d'un synthétiseur de marque bien connu qui contient deux O qui commencent par M et qui finit par G, mais je ne dirais pas la marque. Qu'est-ce que ça peut bien être Mo... Mo... Je... je sais pas, c'est pas grave. Le Brut Factor, le Brut Factor. Dis donc, c'est pas très probant. On te sent pas très brutalisé, là. Changez le pattern. La 6. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je me mette en filtre. Brut factor Assez brutal en fait, ouais. mais c'est ça qu'on aime dans le mini Brut de s c'est qu'il est brutal, d'où son nom, Brut Bon, comme je vous ai dit, c'est un synthétiseur qui a une forme de boîte à rythme. Et vous allez me dire, c'est dommage qu'on n'ait pas quand même au moins un petit kick à se mettre sous la dent. C'est vrai, hein c'est dommage qu'on n'ait pas au moins un petit kick. Eh, les amis, vous avez remarqué ce qu'on a sur la droite là Des petits câbles. Des petits câbles. Des petits câbles Les petits câbles, on va les mettre dans les petits trous, ici Regardez Ça va être fantastique. Non, mais je dis ça, je dis rien. On a un LFO. LFO 2, regardez. Je vais rentrer le LFO 2 dans le in de l'atténuateur 2 qui est ici. Je vais sortir de l'atténuateur 2 pour aller dans le pitch du VCO 2, sortir du pitch du VCO 2 pour aller dans le master. Regarde ça. Je vais me mettre sur cette forme d'onde là Elle est pas belle la vie C'est parti Un kick Voilà, en bref, vous avez de quoi faire un kick. En cherchant bien, je peux peut-être faire un charlet c'est ça qui est cool avec le semi-modulaire. Les petits câbles Les petits câbles Putain, est-ce que j'ai ça Là-dedans... Ouais Avec ça, voilà, tiens. Ah, je vais plutôt utiliser l'autre. Attends, attends attends attends faut au lieu d'aller par là faut que j'aille par là C'est le bordel, c'est le bordel, je sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je dois faire. Oh. C'est ça, après le rond-point, la troisième à gauche, effectivement. Jean-Michel, côté sud-ouest, ça doit être par là. Ça c'est le problème, c'est les petits câbles, mais après voilà. <rire> She's alive! Alive! Mini brut 2S d'Arturia. Sans doute la meilleure machine du monde. Bon, ok, ok c'est peut-être un poil survendu, mais honnêtement j'ai bien aimé. Ouais. Et puis c'est presque une boîte à rythme. Sérieux. Tu vois On peut s'en servir comme d'une boîte à rythme. Plus d'infos dans la description. Euh, vous pouvez regarder euh, les informations qui sont sur le site Algame Web Store. Vous avez des liens disponibles si jamais vous souhaitez acheter cette machine. N'hésitez pas. C'est la maison qui régale. Non non, mon papa Jean-Michel, coupez